Alors Hendrickson, c'est un fabricant de ressorts de suspension de camions. Alors c'est un groupe mondial, le siège est à Chicago, euh, et nous nous sommes basés à Châtenois-les-Forges, donc juste à côté de Sévenant, et nous fabriquons des ressorts. Donc euh, ils sont conçus dans le groupe, et nous nous les fabriquons et nous les exportons en, bon, en France bien sûr, chez Renault, euh, en Belgique, en Suède, chez Volvo, majoritairement. On est dans des très bonnes années en termes de charge. Euh, on recrute des stagiaires euh, sur des profils plutôt orientés production, maintenance, méthode, qualité. Euh, on recrute euh, de temps en temps euh, à l'embauche, euh, donc là on vient de recruter ben, un diplômé de l'UTBM euh, au service maintenance. Chez Henriksson on est euh, bon, une industrie euh, centrée sur la métallurgie, donc faut avoir le goût évidemment euh, de la fabrication euh, lourde. Euh, du laminage, du cintrage, euh, de la forge, euh, voilà, c'est une entreprise euh, vraiment à taille humaine, on est 150, on, on se serre les coudes, on essaye d'avancer tous ensemble, voilà. À l'UTBM ça me parle, puisque je suis diplômé de l'UTBM, donc j'ai été diplômé en 2005, euh, voilà, puis j'ai fait euh, ma carrière dans l'industrie, dans le territoire de Belfort, et euh, je, voilà, je suis arrivé chez Henriksson il n'y a pas il y a, il y a deux ans. Et l'UTBM, ça me parle parce que euh, bon, j'ai l'habitude hein, de prendre des stagiaires de l'UTBM. Euh, J'essaye de rester en contact avec mes anciens euh, camarades de l'UTBM. Voilà, c'est une c'est une école quand même qui forme des gens euh, qui sont ouverts sur le monde, qui sont pragmatiques. Euh, voilà, souvent, qui s'investissent dans ce qu'ils font. Voilà, c'est ça l'UTBM.